La méthode contre l'éjaculation précoce. Comment contrôler l'éjaculation et durer longtemps au lit en utilisant une méthode 100% naturelle et efficace Malheureusement, la plupart des hommes souffrant d'éjaculation précoce préfèrent se résigner et vivre avec ce problème. Pourtant, il existe des solutions simples et faciles pour durer plus longtemps au lit et maîtriser votre éjaculation dès ce soir. Le guide « Durer plus longtemps » est un livre électronique au format PDF. Il contient trois modules d'entraînement pour lutter contre l'éjaculation précoce et vous permet de progresser à votre rythme, directement de chez vous. Module 1 qui vous permet de Comprendre l'éjaculation précoce avec ses causes et conséquences. Retrouvez pleinement confiance en vous et en votre partenaire. fixer des objectifs réalisables pour améliorer vos performances sexuelles. Module 2. Maîtriser l'excitation sexuelle et le point de non-retour. Bien respirer pour être plus performant au lit. Contractez le muscle PC au bon moment pour contrôler l'éjaculation. Renforcez le muscle PC responsable de l'éjaculation avec un programme d'entraînement complet. Module 3 qui vous permet encore de Bloquer l'éjaculation au dernier moment avec les techniques d'urgence. Influencer positivement votre esprit pour améliorer vos performances sexuelles. Contenir naturellement l'excitation pendant l'acte sexuel. Renforcer le contrôle de l'éjaculation en retardant la montée du désir. Pour plus d'informations cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.